Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez la vidéo du jour ça va parler du frelon asiatique, le Vespa Vulutina. Donc vous le connaissez, ils sortent tout juste de l'hibernation Donc on va bientôt avoir des interventions Au début ce sera des petits nids, après il y aura des plus gros nids Mais là je vais vous montrer des images que j'ai filmées en 2019 Il y a une vidéo que vous avez vue en direct, c'était sur indirect Et une autre vidéo que vous n'avez pas vue euh, Pourquoi je les ai gardées ben je les ai gardés, je voulais vous montrer avant, mais je n'ai pas eu le temps de faire les montages et de vous expliquer tout ça parce que je voulais vraiment me renseigner. Depuis quelques années, je vois une évolution sur ce frelon. Vous savez que je traite le frelon depuis 2004, d'accord Donc, euh, le frelon européen au début, mais l'asiatique, j'ai dû le traiter vers 2005-2006. Je remarque une évolution. Je ne sais pas si ce que je pense est vrai, mais je vais vous donner mon avis et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer deux interventions, vous allez voir, et après en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Il y a des choses que je trouve bizarres, j'ai une impression moi que le frelon asiatique, il évolue. Et il évolue sur quel sens On sait que dans son pays d'origine, euh, il a tendance à faire ses nids en hauteur, euh, parce qu'il a un, un prédateur, qui est le frelon japonais, le Vespa Mandarina. Bien entendu, Mais là-bas, il est obligé d'évoluer. Quand il est arrivé en France, il a eu tendance à faire ses nids en hauteur. Et petit à petit, on a vu dans l'évolution qu'il a fait ses nids à hauteur d'homme. Et pour moi, pour mon avis personnel, je pense qu'il est descendu parce qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de prédateur. Mais c'est qui qui l'a descendu, ce frelon C'est qui qui l'a obligé à descendre Mais c'est nous. Pour moi, je pense que c'est nous. C'est nous, les, nous les, les mecs qui traitaient les nids. Parce que on, au début, on traitait les nids et on les enlevait de suite. Donc le frelon qui était à l'extérieur, quand il revient à son nid... Et que, ben, il s'est aperçu qu'il n'avait plus de nids, donc il a reconstruit un autre. Au début, en plein été, ils vont les reconstruire dans les arbres, mais en hiver, dès qu'on commençait à avoir les nids fraîches, pour moi, à mon avis, le frelon il s'est dit ben, il va falloir trouver un endroit plus chaud. Et il est descendu. Et il s'est aperçu, ben, là, ben, qu'il n'y avait pas de prédateurs, que le frelon européen, ben, entre les deux, apparemment, ils n'ont pas l'air de se, de se battre. Donc il a commencé à faire ses nids à hauteur d'onde à mesure, il a donné l'information aux futures reines et les futures reines ont donné l'information, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus de nids à hauteur d'homme qu'en hauteur. Après, il y a eu d'autres évolutions. On a l'impression qu'il fait des nids secondaires ou des nids, même un troisième nid, on ne sait pas. Euh, des plus petits nids sur des façades, euh, voilà. Tout ça on l'a vu dans le futur. Moi au début, quand j'ai commencé à traiter le fond asiatique, c'était pratiquement que dans les arbres. Et petit à petit, on en a vu sur des façades, sur des maisons, sur des arbustes, voilà, un peu partout. Et là, j'ai l'impression qu'il a une autre évolution. Qu'il s'est aperçu que son prédateur, c'était nous. Nous, les, les dératiseurs, les désinsectiseurs. Et qu'il est en train de trouver une technique pour essayer de nous piéger. Donc, je vais vous montrer deux interventions. Une que vous avez déjà vue en direct, mais vous n'avez pas vu la suite. Et une autre intervention. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est la bonne solution, si c'est si j'ai raison. Voilà, je me dis j'ai un peu d'expérience. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Donc on verra ça. Allez, je vous montre les vidéos et je vous dis à tout à l'heure. Allez, on est en direct pour un de frelons asiatiques sur une façade. Allez, je vais vous montrer le nid, changer de côté. Alors, le nid il est juste en haut. côté de l'antenne. Ouais, il fait 35 degrés. Allez, on va grimper à l'échelle. Salut Serge Il y avait une petite guêpe. Vous voyez la petite guêpe maçonne Allez, ça proche vignes. Il fait la taille d'un ballon de foot. Hein. Un petit bébé, ouais. Salut, c'est GMG. Allez, on arrive au nid. Regardez-moi ça. Ça travaille. Ah, C'est magnifique. Donc là, on voit qu'il y avait une attache de, de guêpe euh, maçonne qui a été enlevée. Bon, je crois que vous voyez comment ils m'ont repéré, ça commence à sortir. Allez, on va essayer de reculer un peu la caméra. Allez, ça attaque. On va mettre à la poudre. Un petit peu, alors, qu'est-ce que vous me racontez, les bébés Vous voulez qu'on ouvre le nid un peu Alors, ça sort blanc. On va l'intérieur. On voit qu'il n'y a pas encore de larves. Donc il doit y avoir pas mal d'œufs. Donc on est sur une bonne intervention, il fait chaud, normal, sans façade. Merci Moral Bon là les dédés, on est une semaine après. Le client me rappelle et me dit qu'il voit un autre nid de frelons en train de se reconstruire. Il est de l'autre côté de la maison. Donc on voit que le nid là, il n'y a plus personne. Donc là je vais faire le tour de la maison. Alors désolé, il n'y a pas de son, hein, j'ai eu un problème de son. Donc je commente la vidéo. Donc, on arrive de l'autre côté de la maison, voilà, le même angle, mais de l'autre côté, et on voit bien que les frelons sont en train de reconstruire un nid. Donc, ça reste bizarre. Et je vous expliquerai pourquoi. Là, on est une semaine après la deuxième intervention, et là, le client m'a rappelé et me dit il bah, y a un autre nid qui se construit à côté du premier nid de la première intervention on voit bien qu'il est actif et là c'est vraiment bizarre donc moi ce que j'ai remarqué et c'est ce que je vais vous dire après en fin de cette vidéo c'est que là il y, a, il y a un problème il y a un problème, il y a une évolution de frelons on regarde bien les galettes, on voit qu'il n'y a pas de larves il n'y a même pas d'œuf bon là je le traite à la bombe hein. il n'y a pas de, de poudre Je hein. bout de trois fois ça ne sert à rien le poudre apparemment donc on va bien regarder l'intérieur du nid, voir si on voit quelque chose, si on voit des larves ou des œufs. On s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose quand même, à part des frelons. Donc c'est quand même bizarre, euh, c'est une évolution du frelon, mais on va en parler, ça, tout à l'heure. Le frelon est cramé à l'intérieur. Et là on voit, il n'y a rien, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de, de larves, rien du tout. Mais pourquoi, pourquoi Allez, aujourd'hui, on est sur un nid de frelons asiatiques un peu spécial. Il y a une semaine, à peu près, j'ai traité un nid de frelons asiatiques sur une façade. Et le client m'a rappelé parce qu'il y a un autre nid qui se reconstruit à quelques mètres. Alors, je vous montre ça. Donc, le nid, il est juste là. Donc, ce nid est vide et je l'ai traité depuis le balcon, là. Donc, il n'y a plus rien qui vole dessus. Et malheureusement, ils ont reconstruit un autre nid ailleurs. Alors, je vais vous montrer ça. Ouais... Donc ils ont reconstruit ça, ça arrive Je ne l'avais pas filmé cette intervention Mais là je vais vous montrer quelque chose de spécial Voilà On est juste à côté, l'autre côté la façade Je ne sais pas si vous allez le voir Juste en haut de la fenêtre Il y a une reconstruction, on voit bien des frelons volés Et là je vais vous montrer autre chose Vous allez voir Le dernier qui doit me rejoindre aussi je vais vous montrer autre chose vite fait, et là je fais le tour, on est toujours sur le même immeuble, toujours sur le même immeuble et j'ai remarqué quelque chose, j'irai vérifier s'il y la combi parce que là je ne pourrais pas et je pense avoir trouvé le nid principal voilà, vous voyez cette haie, il y a des va et viennent de frelons sur le côté qui arrivent pas derrière je ne sais pas si vous allez le voir Donc je vais mettre la combinaison, me préparer, traiter le, la partie euh, reconstruction Et revenir voir ici de plus près Allez, Je m'habille, je vous dis à de suite Bon, première partie, à l'ombre, donc c'est bien Voilà la première partie du nid est traitée. Donc là j'enlève le pic pour mettre dessus. Là je n'aurai pas besoin de la perche pour la partie dans le buisson. Aller au plus gros il fait chaud il fait chaud ça approche vous voyez à côté d'un balcon apparemment les gens se sont fait piquer ici on a validé je vais vous montrer ça de plus près vous voyez où il est le nid voilà le nid principal voilà ce qui, le nid qui a alimenté les petits nids sur façade et pourquoi il n'y avait pas de larves ben dans les nids elle est là, la ponderie salut les copains bien malin non cette c'est vraiment bizarre les faire. Je vais m'envoyer la poudre. Et ça sort. c'est dangereux. Les enfants ils jouent, ils tapent là-dedans, et hop, ça sort. Bon. Trois nids en tout au total, à cause d'un nid qu'on n'a pas trouvé. Alors d'habitude c'est en haut des arbres, mais là vous avez vu c'est en bas. Voilà, on est dans un coin, il n'y a pas trop d'arbres très haut. Bon voilà, les dédés, vous avez vu les deux interventions. On voit bien que sur la première intervention, on ne voit pas de larves ni d'œufs dans les alvéoles du nid de frelons. Alors, mon avis à moi personnel, hein, c'est que mon avis. Hein. Je ne vous dis pas que j'ai raison, euh, c'est ce que je vois sur le terrain. Euh, souvent, nous, quand on fait une intervention, moi quand je fais une intervention, je sais que Étienne fait la même chose, on garantit notre nid jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que si je traite un nid au mois de juin, je mets la poudre, je laisse le nid et je dis à mon client, s'il y a un nid qui se réinstalle à côté du nid ou si le nid de frelons, il y a des frelons qui reviennent, vous nous appelez, le nid est garanti jusqu'à janvier. Voilà, jusqu'à janvier de l'année suivante. Si on fait cette garantie là, c'est qu'on on sait que notre produit, la poudre, est très importante. On sait que ça tue et que ça marche. Même que ce soit la poudre écologique ou l'autre poudre, on sait que ça marche. Sauf que quand on nous appelle et qu'on nous dit, ben, comme vous avez vu sur les informations un nid sera installé juste à côté et pourtant on voit bien que le nid à côté il est poudré. Et on se dit mais pourquoi Aussi aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez les Dédé, j'ai dû le dire dans une vidéo où Étienne a dû le dire aussi, euh, le frelon, pourquoi il revient dans son nid C'est parce qu'il a besoin des larves. La larve rejette une salive qui, beaucoup, qui a beaucoup de protéines et le frelon, quand il vient nourrir la larve, il prend comme récompense un peu la salive. Et ça, ça le fait revenir. C'est pour ça que des fois, on voit des frelons dans les vidéos partir avec une larve. Parce que pour eux, c'est très très important, les larves. C'est quelque chose qui les fait revenir dans le nid. C'est pas la poudre qui les fait revenir, c'est les larves. C'est pour ça que l'importance de laisser un nid sur l'intervention est très important parce qu'on va éliminer toute la colonie. Mais sur ces deux chantiers, on voit bien qu'il n'y a pas de larves et ni d'œufs. Donc les frelons, ils viennent d'un autre, autre nid, où il y a des, des larves et des, euh, et des œufs, où il y a une fondatrice qui, qui pond, ou plusieurs fondatrices même, et on s'aperçoit que là, ils viennent, nous on traite à la poudre, et eh bien, ils laissent tomber, ils passent à côté ils refont un nid. Comme s'ils avaient une mission, une mission où euh, la fondatrice a dit « construire, Allez construire ce nid, prenez ce groupe de frelons, allez construire un nid » On ne pompe pas, c'est juste un nid piège. Pour montrer aux gens, ah, il y a un nid là, ils vont détruire celui-là et on protège le nid principal. Et on met plusieurs nids un peu partout. Comme ça, tous ces nids sont attaqués par l'homme, les tueurs de frelons. Ils ont l'impression que le nid principal est protégé. Donc c'est pour ça que je, je pense que c'est une évolution du frelon et qu'il évolue à se défendre contre nous, l'homme, le, les chasseurs de frelons. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Mais c'est vraiment mon avis. Je trouve qu'on le voit de plus en plus. Et j'ai remarqué qu'ils ne font sur des façades. Ils ne font pas ça dans, dans un arbuste. Ils ne font pas ça euh, dans un arbre. J'ai toujours vu un nid vide sans larve, sans œuf, sur une maison ou sur une façade. Voilà. Je ne l'ai jamais vu dans un arbuste. Donc si vous êtes chasseur de frelons et que vous avez déjà vu des nids vides sur des arbustes ou des arbres, bah, dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Donc en conclusion, bah, le frelon, il se, il se défend. Il essaye d'évoluer. Il nous crée des faux nids. Pour, euh, ben, pour que nous on traite et on pense qu'on a, a traité le nid et en fait le nid principal est protégé ailleurs donc c'est comme s'il y avait euh, ben, on va dire la reine des frelons même s'il n'y a pas de reine c'est des fondatrices qui dit, ben, toi petit groupe de frelons vous allez construire ce nid il le construit, nous on le traite ils ont pas même s'ils n'ont pas fini mission ratée, hop une autre colonie va re fabriquer un nid à côté, on laisse tomber celui-là qui est détruit, on recommence à zéro parce que si vous remarquez bien euh, c'est des nids qui sont bien construits ils ont une belle forme c'est pas un nid euh, de reconstruction d'urgence parce que vous avez la possibilité aussi d'avoir des nids de reconstruction d'urgence moi j'ai déjà traité des nids où il n'y a pas de galette, mais là c'est parce que on a traité un nid un nid principal qu'on a détruit qu'on a enlevé de suite et les autres frelons sont obligés de construire un nid en urgence parce qu'il fait froid par exemple, juste se réchauffer donc ils ferment une coque même s'ils n'ont pas le temps de faire des galettes parce qu'il n'y a pas de fondatrice, mais le nid, on voit, il a une forme bizarre, il n'est pas très joli. Donc là, c'est complètement différent. Là, on est sur des nids, ils ont une forme arrondie et bien jolie. Donc pour moi, c'est vraiment une évolution du frelon. Le frelon asiatique, le Vespa Vibutina, du moins en France, voire peut-être en Europe, a évolué. Depuis 2004 qu'il est arrivé, il ben, y a de plus en plus de chasseurs de frelons, avant, on n'était pas beaucoup. Maintenant, il y en a peut-être une dizaine ou vingtaine dans chaque région. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de nids qui sont traités. Vous, les clients, les particuliers, vous, vous connaissez de plus en plus le frelon asiatique grâce à, à toutes nos vidéos, les miennes, les tiennes ou tous les confrères. Et donc, dès que vous voyez un frelon, vous savez que c'est dangereux. Dès que vous trouvez un nid, ben, vous appelez. Les interventions sont devenues beaucoup moins chères aussi par rapport au début quand quand le frelon est sorti, qu'il fallait une nacelle, qu'on n'avait pas la perche, que ça coûtait entre 300 et 500 euros les interventions, aujourd'hui, à 100 euros, vous pouvez avoir une intervention. Donc les clients euh, voient l'importance que le frelon est dangereux, voient que les interventions sont moins chères, donc on traite beaucoup plus. Donc le frelon il a été obligé d'évoluer. Il s'est dit, si je ne veux pas disparaître, il bah, va falloir que je trouve des solutions. Et pour moi, c'est une des solutions qu'ils ont trouvées. Faire des nids pièges. Des nids vides où nous on va avoir l'impression d'en avoir traité et pendant ce temps qu'on traite ce, ces nids là et bien le nid principal peut-être ils aura une chance de moins qu'on le trouve voilà. donc on voit que sur la deuxième intervention j'ai trouvé le nid principal mais j'aurais pu venir trois fois quatre fois parce que là ils l'ont ils ont refait sur la même maison sur la première intervention ils l'ont refait sur la même le même immeuble mais ils auraient pu changer et le faire sur un autre immeuble ou chez un voisin où, où j'aurais pas vu l'évolution ça aurait été une autre société qui serait venue et euh, on serait pas aperçu, on n'aurait pas fait le lien avec le nid principal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les Dédés. Euh, si vous êtes chasse chasseur de frelons, donnez votre avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir si vous pensez la même chose que moi. Euh, bah, Etienne, tu es le plus grand euh, chasseur de frelons, mais hein. euh, bah, j'aimerais bien avoir ton avis aussi. Il hein. n'y euh, a pas de souci. Euh, voilà, J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like et un petit soutien. Et voilà.